Notre ami Jack Sparrow s'apprête à passer la soirée, mais il aimerait bien passer une soirée agréable. Et il se demande bien ce qu'il pourrait faire ce soir-là. Alors, il n'a pas trop d'idées et il se propose de demander à son copain, le capitaine Crochet, s'il ne peut pas lui trouver une petite idée, une idée sympa pour la soirée. Et donc, il va lui envoyer un petit mail en avant. Donc, il écrit l'adresse du capitaine Crochet... Alors, euh, bah, l'objet, ce sera peut-être euh, une euh, idée pour la soirée. Et le texte sera, sera alors, tout simplement, euh, salut Crochet, puisqu'ils se connaissent bien, aurais-tu une petite idée pour passer une soirée sympa Et bien sûr, bien à toi et la signature, comme d'habitude, et on envoie le mail. Il est parti vers le capitaine Crochet. Il n'y a plus qu'à attendre la réponse. Je vous propose de l'attendre ensemble, mais pas trop longtemps quand même. Eh bien, je pense que nous avons suffisamment attendu, puisque voici maintenant arrivé la réponse du capitaine Crochet. Voyons voir ce qu'il nous raconte. « Alors, salut Jack, oui, jusque-là c'est bien. Ça te dirait une petite soirée vidéo chez moi. J'ai une super collection des meilleurs fails de pirates trouvés sur YouTube. J'ai appelé ça « les pirateries ». Si ça te tente, je t'attends vers 20h. Crochet. « Ah bah oui, c'est pas mal comme programme, se dit notre ami Jack Sparrow. Ok, on y va, je prends ça. » eh bien, il va donc répondre à ce message. Il y répond. Et bien sûr, comme nous avons pris l'habitude, nous répondons devant le texte. Euh, OK, crochet. Euh, ça me branche. J'adore les fils de pirates. Euh, « Penses-tu, sans faute d'orthographe de préférence, que cela peut intéresser barbe rouge ?»« Je le mets en copie carbone. »« Jack » On met un petit peu d'espace, voilà. « Je le mets en copie carbone ?» Mais qu'est-ce que cela signifie Bien moi Je vous propose maintenant de regarder une petite vidéo qui vous explique ce qu'est la copie carbone. Et nous nous retrouvons juste derrière. Comme son nom l'indique, le papier carbone est une sorte de papier ou parfois une feuille de plastique légère, mais une feuille dont on a enduit une des faces d'une encre solide. Comment s'utilise une feuille de papier carbone c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Nous avons donc là deux feuilles parfaitement vierges. Et je vais écrire un texte sur une des deux feuilles. En dessous de cette feuille, je place le papier carbone et puis l'autre feuille blanche. J'écris un message quelconque sur la feuille supérieure. Et ce que j'écris se reproduit sur la page inférieure grâce à l'encre déposée par le papier carbone. Voilà, maintenant que vous savez ce qu'est une vraie copie carbone, eh bien, que se passe-t-il lorsque l'on fait une copie carbone d'un mail Pour ça, on va aller à la fonction « ajouter cc ».« cc » qui signifie donc bien « copie carbone ». Je vais ici ouvrir l'option « Ajouter cc »,« Copie carbone » et je vais ajouter donc un nouveau destinataire, « Barbe Rouge d » qui est son adresse. Voilà. Que va-t-il se passer Eh bien, bien sûr, le capitaine Crochet va recevoir la réponse, mais en plus, « Barbe rouge » va trouver sur son adresse mail, va trouver le même mail et toute la conversation que nous avons eue, de manière à pouvoir comprendre ce qui se passe et éventuellement, si ça l'intéresse, participer à la soirée vidéo.